Au fond de la mer, se cacher d'un poisson d'or. Pour cela, je vous propose de choisir trois animaux. Je suis tout tuit, comme dirait le poisson. Ouh On fait sacrément beaucoup de poussière Ce que l'on sait, c'est qu'il y a transfert de ces microplastiques à tous les niveaux de la chaîne alimentaire. Nous sommes imaginés des scientifiques, des artistes. Les enfants mélangent art et science avec une forte sensibilité à l'environnement. Et ça pour nous scientifiques, c'est merveilleux. On trouve ça très enrichissant, très rafraîchissant. Puis félicitations à tous parce que c'est vraiment un grand plaisir d'être là et de voir toutes vos créations artistiques. Permettez que je me débarrasse de cette blouse inutile vous me prêterez une queue de pie. Nous, on veut que l'effet papillon, ça fonctionne aussi dans l'autre sens.